Nous sommes quatre co-auteurs à avoir travaillé à la rédaction de ce livre, euh, trois soignantes de l'unité d'équithérapie du centre hospitalier de Montfavet, Émilie Muller, infirmière, Périne Jean, infirmière, et moi-même, Cécile Barrois, éducatrice spécialisée, ainsi que Christelle Lebon, qui est psychologue clinicienne au sein du même centre hospitalier. Le centre hospitalier dont parle le livre, c'est le centre hospitalier de Montfavet dans le Vaucluse, qui est spécialisé en psychiatrie et qui comprend différents pôles, dont le pôle infanto-juvénile, qui traite les enfants et les adolescents avec des souffrances psychiques et qui a, dans les années 72, décidé de monter cette unité d'équithérapie à un moment où l'équithérapie était quand même vraiment naissante et donc on peut dire que cette unité était assez précurseur dans le domaine. Au fil des ans, elle s'est transformée, elle s'est structurée euh, nous trois soignantes nous avons travaillé plusieurs années dans cette unité et à un moment donné nous avons eu envie euh, d'en de, parler davantage de sortir un petit peu des murs et de témoigner de ce qui se passait et aussi de comprendre ce qu'on ce qu était en train de vivre qui nous plaisait On a commencé par recueillir des, des témoignages d'enfants, de familles, de lieux de vie, de partenaires, de, de, du soin. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a, on a demandé à Christelle de bien vouloir nous rejoindre dans ce projet-là. Et on a commencé à réfléchir à la structure d'un livre. Et de transmettre qu'est-ce qui faisait le cœur de votre pratique. Et c'est vrai, quand on a commencé à travailler ensemble, on a aussi, tout de suite, on s'est confronté à des questions quand même d'ordre théorique, c'est-à-dire mm -hmm. comment est-ce qu'on peut penser une théorisation de cette pratique euh, soignante qui est la pratique à médiation euh, équine, hein, donc euh, le travail avec le cheval, où il y a vraiment donc, ce travail euh, à trois, on va dire, hein, dans le, la prise en charge en tout cas individuelle, il y a vraiment l'enfant ou l'adolescent, le cheval et le soignant. Et on a commencé à se dire, mais on voit des effets extrêmement manifestes et vraiment une progression, une diminution de certains troubles chez les enfants, les adolescents, au fil de la prise en charge. Mais qu'est-ce qui soigne finalement Et c'est là qu'on a commencé à entrer dans un, une réflexion sur plus d'un de, de, de, côté plus théorique. À ce livre, en fait, euh, vraiment une, une, une, une originalité euh, qui est dans l'alliance, en fait, il est vraiment à la croisée, en fait, d'un livre euh, qui consisterait en une théorisation d'une pratique soignante, votre pratique institutionnelle, mmh. hospitalière, euh, ancrée vraiment dans un lieu euh, et dans une époque, et, euh, et une, thé, une théorisation avec. Euh, euh, des enjeux plus vastes, c'est-à-dire les enjeux de la médiation thérapeutique, les enjeux de la médiation animale en général, euh, les enjeux de la prise en charge hospitalière euh, d'enfants en pédopsychiatrie. Il est à la croisée donc de cette théorisation et puis des, des aspects qui étaient dans vos idées premières, euh, celle avec lesquelles vous étiez en tout cas venu euh, me, me voir au départ, euh, qui était euh, euh, du témoignage. Donc il y a beaucoup de paroles d'enfants, il y a des témoignages de familles, euh, il y a les illustrations qui ont été faites par Marlise Gionnal, qui est illustratrice, mmh. et qui donc qui a contribué aussi euh, à, à donner cette dimension poétique à ce livre. Les chevaux sont aussi décrits chacun avec leur caractère, leur personnalité. On ne pense pas à n'importe quel cheval pour la prise en charge de n'importe quel enfant, ou pour n quelle activité. C'est un livre qui peut être tout à fait intéressant pour des, des étudiants, des chercheurs, des professionnels, des praticiens qui s'intéressent à comment penser en fait cet, cet outil de soins, la médiation avec le cheval dans un contexte institutionnel, mais c'est un livre qui peut aussi intéresser toute personne non experte de, voilà, du soin, ni de, de, des inspirations psychodynamiques, psy, psychanalytiques, euh, notamment, euh, qui, qui sont celles avec lesquelles on a travaillé, entre autres, euh, mais qui serait curieux de savoir euh, comment, comment ça se passe, un travail en équithérapie, au quotidien, euh, euh,